L'indice de pauvreté multidimensionnel, comme son nom l'indique, permet de définir la pauvreté à travers plusieurs critères. Il s'agit de mesurer le pourcentage de pauvres dans une population en fonction de 10 critères regroupés en trois grandes catégories. L'éducation, qui prend en compte le nombre d'enfants scolarisés et le nombre d'années de scolarité. La santé, qui prend en compte la mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre de décès d'enfants de moins d'un an pour 1000 naissances vivantes ainsi que la nutrition. Le niveau de vie qui lui prend en compte les biens possédés, les combustibles utilisés par la cuisine, si la population dispose d'eau courante, d'électricité, de quelle manière est fait le sol de l'habitat, ou encore si les gens disposent d'un accès au sanitaire. Lorsque l'on cartographie ces différents critères à l'échelle mondiale, on se rend compte que c'est le continent africain qui compte le pourcentage de pauvres multidimensionnels le plus important, loin devant l'Asie ou encore l'Amérique du Sud.